Bonjour, bonsoir et soyez les bienvenus chez moi le grand maître Bravo, Mifa Alafia du Bénin. Je suis là encore ce matin pour pouvoir vous montrer la démonstration de mon portefeuille magique. Je veux que vous suiviez la démonstration d'aujourd'hui avec vos yeux. Pour les gens qui ayant besoin de mon numéro, contactez-moi sur le WhatsApp, qui est le plus de 129, 90, 13, 72 et 28. Si l'agence qui devait m'écrire sur le gmail nifa alafia32 .com. voilà. Devant vous, vous recevez un génie qu'on appelle Atchopa. Au milieu, vous recevez le génie qu'on appelle Azeglo du Bénin. Dans le centre où vous parlez, je prends les pour pouvoir demander au génie Azeglo d'accepter. La démonstration d'aujourd'hui. vous Voilà. Azebro, Apagro, Zogri, acceptez le prière d'aujourd'hui pour que la production soit faite sur ton nom. A a voilà. Il a dit à la fia, c'est-à-dire il a accepté de vous faire la production sur le nom de Azebro. Voilà. Vous voyez, centre-palais, vous voyez, vous voilà. À la fia toujours. C'est-à-dire la production soit faite sous le nom d'Allah et le Dieu tout-puissant avec euh, le génie Achopin. Voilà. Devant vous, la portefeuille que je parle tout à l'heure, oui, ça produit un million. Il y a aussi un portefeuille qui est là qui produit 500 000. D'autres qui produit 200 000. D'autres qui produit 2 millions par le nom de Achoppa. Voilà. Tout à l'heure, j'ai oublié de vous dire aussi qu'il y a beaucoup d'hommes. Et par la force de Dieu, ils sont riches aujourd'hui à cause de moi, parce qu'ils euh, sont dans la misère, ils m'ont contacté, aujourd'hui ils sont déjà très satisfaits et ils sont déjà très riches. Vous voyez, l'intérieur de ce que tu il n'y a rien du tout dedans, il n'y a rien du tout, je ferme encore, je propose ne vais pas encore le courir pour pouvoir demander au génie, à vas à un robin Voilà. vas Tu prendre un robin en saison en saison 3. Tu vas prendre un en saison la tête de ceux que tu et je prends la force pour pouvoir demander aux génies, à Pas, de vous accepter le prière pour que la production ça soit faite parce que chez moi je suis là pour vous rendre riche la paix la bénédiction mais il y a les gens aussi qui me contactent d'habitude si on a fini de parler il me dit qu'ils n'ont pas les moyens c'est petit à petit que l'oiseau fait son Quand l'argent commence, on va acheter les ingrédients pour pouvoir faire le travail. Ce travail, c'est gratuit, on ne vous fait pas, mais c'est les ingrédients qui sont payants. Donc, sachez que c'est les ingrédients qui sont là avant qu'on les travaille, ça doit être commencé. Donc, venez nombreux pour pouvoir vous rendre, vos riches et vos familles riches. Il y a aussi des gens qui vous dit qu'il y a des conditions avec des totems, non. Avec moi, il n'y a pas aucune conséquence, aucun totem, aucun risque. Seulement, il y a des conditions à respecter avec ce portefeuille magique. Je dis, il n'y a pas aucun totem, aucun inconvénient, aucun risque, mais il y a des conditions à respecter. Et pour ça, je veux que vous me contactez sur WhatsApp pour pouvoir avoir les nouvelles de ces conditions. Parce qu'on ne peut pas tout dire sur le réseau. Le génie à Chopa. Le génie à Zeglo, Le génie... Je vous demande encore de me donner la force d'avoir fait la production sur votre nom. Voilà. A Zeglo, A Zeglo, Voilà. Donnez-moi la puissance. Donnez-moi la puissance d'avoir fait la production sur le nom de Adonatan. Moua revenons saison voilà. Faut suivre avec vos yeux seulement. Vous aussi, vous serez témoigné. Je vais demander ça aussi au génie, à Zegro, de me donner la force. Et là, je vais prendre la portefeuille de vous faire la production devant vous. Voilà. Et aussi, je vais oublier de vous dire que ce n'est pas seulement la portefeuille magique que je fais. Je fais la calebasse, Je fais la valise. Je fais le savant de chance. Je fais le bac de protection. Si ton mari t'a laissé, si ta femme t'a laissé, il sera pour toi dans trois jours. Contactez-moi seulement pour pouvoir avoir les nouvelles de tout ça. Contactez-moi, ça peut être un peu un problème. Contactez-moi, je suis là. À vous le résoudre. Et aussi sympa seulement le franc CFA que je fais la production de ça concernant la portefeuille. Je fais le dollar. Je fais en euros, je fais le CD, peu importe le billet de votre pays. Je vais vous faire la production sur ça et ça devrait produire tous les sommes que vous voulez dans ce monde. Seulement, avec moi, mes je veux toujours les reconnaissances. Il y a beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes, et ils sont dans le souffrance. Et si tu l'as rendu très heureux, ils abandonnent les gens. C'est tout cela qui me donne le découragement tout le temps mais la divinité me dit que tous les gens n'est pas les mêmes choses et c'est à cause de ça là que j'ai décidé de toujours de vous faire la production de ce portefeuille et aussi les vidéos que vous voyez sur le YouTube c'est pas moi seul qui mette les vidéos sur le YouTube c'est les clients à qui j'ai déjà rendu leur vie très riche ils sont déjà satisfaits voilà Zegro voilà Lafia donc j'ai décidé de prendre le portefeuille et ouvrir l'intérieur où vous aussi, vous devez voir. À Zeglo, à Tchoppa, à Zénoukou. Voilà, je dépose ce génie et je prends la portefeuille. Je frappe, je frappe et je ouvre. Je vais ouvrir ce portefeuille. Je vais ouvrir. Donc, sans trop parler, vous voyez quoi Rien que des billets du banque. Rien que des billets du banque, vous voyez et Rien que du billet du banque. Contactez-moi seulement. Vous serez très satisfait, très heureux, créer votre budget, satisfait, faire le tout du monde et faire tout ce que vous voulez parce que les gens disent sur la terre que l'argent ne parle pas, mais si tu as l'argent, les gens voient que ta vie sera très heureux. Contacte-moi, je ne sais pas à trop parler le français, mais je me débrouille dedans. Vous voyez rien que des billets du banque, et ce n'est pas seulement que le franc CFA que je fais. Je fais la production, peu importe le billet de votre pays. Je vais t'activer ça sur ce billet et la production, ça, ça devait te faire. Contactez-moi seulement sur le WhatsApp qui est le plus de 229. 90, 13, 72, 28. Je dis plus de 229. 90, 13, 72, 28. Ou appel direct. 229. 90, 13, 72, 28. A Tchokpa. A Zegro. Ta Gbokhuna. Ta Mandele Kupan. Donnez la force de vous faire la production pour que les gens puissent satisfaire dans leur vie. A Zegro. Voilà. Dans notre langue, le fond, c'est ça là que j'appelle les génies pour que vous bénissent pour que chacun de vous reçue tout ce qu'il a besoin dans ce portefeuille magique. Voilà. Par la grâce d'Allah, par la grâce de nos forces, moi je ne suis pas Dieu, mais c'est Dieu qui m'avait donné la force avec les divinités de vous faire la production. Donc pour les gens ce qui ont déjà eu le découragement, contactez-moi. Vos seront renouvelées, vous devez satisfaire. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pleurent de l'habitude parce qu'ils sont déjà testés testé beaucoup de fois ce portefeuille magique avec les gens, mais ça ne marche pas. Contactez-moi seulement. Je vais vous rendre la vie très facile. Et très heureux et vous aussi vous serez satisfait. Inchallah. Je vous souhaite les meilleurs vœux dans cette année, les gens qui devaient me contacter pour que eux aussi, ils auraient eux, le, eux les budgets eux aussi ils sont déjà satisfaits. Voilà. Donc bonne journée et beaucoup de chance à vous.